wesh les amis Alors dans cette vidéo on va parler des ordonnances sur le droit du travail. Alors elles viennent d'entrer en rigueur un peu avant le mois d'octobre et comme c'est des ordonnances un peu fourre-tout, il bah, n'y a pas eu de débat parlementaire, on n'a pas toujours eu l'occasion de rentrer dans le détail de tout ce qui se passe dans chacun des points et nous dans cette vidéo on s'est dit que comme maintenant c'était ça notre droit du travail autant qu'on soit au courant. Donc on vous propose une synthèse de quatre points essentiels de ces ordonnances pour que tout le monde sache à quelle sauce on va être mangé dans nos relations de travail. Le premier point important à savoir c'est que les ordonnances vont faciliter les licenciements abusifs. Dans ce qui concerne les licenciements, il y a deux cas. Le, leçon, le licenciement peut être légal et complètement prévu par la loi, par exemple, quand l'entreprise a des difficultés économiques. Et dans ce cas-là, le salarié touche des indemnités légales de licenciement. Et ces indemnités, les ordonnances vont prévoir de les augmenter. Jusqu'à présent, quand tu as moins de 10 ans d'ancienneté, tu touchais un cinquième de ton, de ton salaire. Et quand tu as plus de 10 ans d'ancienneté, à partir de 10 ans, c'était un quart. Et là, les ordonnances vont prévoir que ce soit un quart de ton Salaire que tu touches en indemnité légale de licenciement, même quand tu as moins de 10 ans d'ancienneté. Donc, ça c'est cool. Mais il y a un truc très important à comprendre c'est que pour les licenciements illégaux, c'est-à-dire quand l'entreprise n'a pas de cause réelle et sérieuse pour virer quelqu'un, quand elle dit Jacques a dit, a dit reviens pas demain, dans ce cas-là, ben, le, le salarié viré, il allait au prud'homme, il pouvait toucher en plus de l'indemnité légale qui est en fonction de son ancienneté, il pouvait toucher en plus une indemnité parce qu'il a été viré comme un mat propre et que c'était pas prévu. Et cette indemnité, elle n'était pas plafonnée. C'était les juges des prud'hommes qui choisissaient où, jusqu'où elle pouvait aller. Et donc, quand une entreprise virait d'un coup 50 salariés pour, entre, pour euh, augmenter ses marges par exemple, bah, les prud'hommes pouvaient dire « Bon écoutez, vous foutez de notre gueule, on va vous dissuader et ça va être cher. » Et là, ce que prévoient les ordonnances de Macron, ces ordonnances vont mettre un plafond, c'est-à-dire une somme maximale que, va, que peut payer n'importe quelle entreprise qui se sépare illégalement d'un salarié. Et donc, il n'y a plus de euh, sanctions dissuasives, les, les prud'hommes ne peuvent plus euh, dissuader les entreprises d'aller trop loin et de dépasser la loi en licenciant illégalement des gens et donc c'est pour ça que ces ordonnances vont organiser une porte ouverte ou en tout cas vont faciliter les licenciements abusifs et illégaux. Remarquons un truc au passage, il faut absolument plafonner les indemnités en cas de licenciement illégaux, ça les prud'hommes ne doivent pas mettre trop d'argent pour faire payer l'entreprise quand elle se sépare de manière hors la loi d'un salarié, ça faut le plafonner, mais par contre les parachutes dorés qui parfois coûtent des millions aux entreprises, le PDG d'Airbus c'est 80 millions son parachute doré, ça y a pas besoin d'encadrer. Donc c'est assez intéressant de comprendre que l'entreprise pour se séparer d'un salarié, parfois elle a le droit de payer quand c'est un grand dirigeant, mais à d'autres moments faut absolument encadrer pour pas qu'elle paye trop d'argent. Le deuxième point important, c'est que maintenant on pourra adapter le droit du travail au niveau de l'entreprise. Alors c'est comme ça qu'ils vendent les ordonnances, elles s'appellent les ordonnances pour renforcer le dialogue social, et ça veut dire adapter le code du travail au plus près des réalités de terrain, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise. Alors Macron et toute la com du gouvernement fait comme si c'était absolument nouveau, mais c'est pas le cas. Toutes les entreprises, pouvaient, quasiment toutes les entreprises, pouvaient déjà faire des accords au niveau de la boîte. Il y a que les TPE, PME qui n'avaient pas de de représentants syndicaux qui pouvaient pas le faire. Là, grâce aux ordonnances, même les TPE, PME le pourront. Mais les autres pou le pouvaient déjà. Mais il y avait une condition. C'est que pour faire un accord d'entreprise par le passé, il fallait que cet accord d'entreprise soit plus favorable en termes de conditions de travail que ce qui était prévu par la branche, c'est-à-dire le secteur d'activité, ou par la loi, le code du travail qui s'applique à tout le monde. Et euh, ça, depuis la loi El Khomri et les ordonnances de Macron vont encore plus loin en ce sens, maintenant l'accord d'entreprise ne sera plus forcément plus plus favorable aux salariés que ce qui est prévu par la branche ou par la loi. Et donc, euh, la loi El Khomri, elle permettait, par exemple, euh, de faire travailler plus, d'augmenter les horaires de travail ou de baisser les rémunérations. Et là, avec les ordonnances, par exemple, on pourra vous sucrer des congés ou enlever des primes. Donc, on voit que ça, ces négociations au plus près des réalités de terrain, ce dialogue social, il va forcément aller vers le moins bien pour les salariés. Parce qu'on imagine mal qu'il y ait besoin de faire un référendum d'entreprise ou de grandes négociations pour donner 1000 euros de primes en plus à tout le monde. L'entreprise a qu'à le faire, tout le monde sera d'accord. Donc, euh, si on organise cet accord d'entreprise, c'est pour négocier vers le bas. Et euh, donc, ça va nuire aux salariés. Mais n'oubliez pas qu'il y a un truc, c'est peu compris, mais ça va pas faire que nuire aux salariés. Ça va aussi nuire aux entreprises. Parce que quand deux entreprises sont dans le même secteur d'activité, sont concurrentes entre elles, s'il y en a une qui fait un accord de boîte, qui par exemple fait en sorte que les travailleurs travaillent plus pour, euh, en étant moins payés, et eh ben elle va faire de la concurrence déloyale par rapport à l'autre entreprise du même secteur qui a pas eu le même accord. Et donc l'autre entreprise du même secteur qui n'a pas fait l'accord et qui voulait rester vertueuse et préserver les conditions de travail de ses salariés, et bien cette entreprise-là, pour des raisons de concurrence et de dumping, va être obligée de faire un accord pour aussi baisser les conditions de travail et baisser la qualité des conditions de travail de ses salariés. Donc on voit que cette logique d'adapter le droit du travail au niveau de l'entreprise risque de faire une logique de dumping qui va faire baisser petit à petit les conditions de travail de tout le monde. C'est la même logique de dumping qu'on observe depuis plusieurs années années entre les états européens qui se tirent la bourre chacun pour diminuer les droits sociaux. Le troisième point important des ordonnances de Macron, c'est qu'on va supprimer des critères de pénibilité du travail. Alors c'est très important parce qu'il y a des travaux qui sont reconnus comme pénibles, parce qu'ils usent le corps des travailleurs qui font ça, et du coup ça donne droit à des meilleures conditions de départ en retraite. Et c'est automatique puisque le travail est pénible et là, les ordonnances suppriment quatre critères de pénibilité au travail qui sont dans des boulots qui sont vraiment difficiles. Par exemple ça supprime le critère de manutention de charges lourde, comme dans le documentaire de cache investigation quand tu portes des trucs, ça supprime le critère des vibrations mécaniques quand tu es sur un marteau piqueur ou quoi et que ça use tes, tes articulations, ça supprime le critère des postures pénibles alors là c'est quand tu es toute la journée avec les mains en l'air et que ça te bousille le dos et ça supprime le critère d'exposition aux produits chimiques donc ces quatre critères là ne seront plus reconnus par la loi comme des critères de pénibilité. Le dernier point important c'est que ces ordonnances vont faciliter le recours aux contrats précaires alors jusqu'à présent les contrats précaires comme le le CDD et l'intérim étaient encadrés, on pouvait pas les renouveler plus de deux fois, même s'il y a beaucoup beaucoup beaucoup d'abus. Et là, ce que prévoient les ordonnances, c'est qu'au niveau de la branche, on pourra négocier le nombre, le nombre de renouvellements. Donc, selon les rapports de force, c'est possible qu'on puisse renouveler infiniment les CDD pendant une période de cinq ans, ce qui ouvre vraiment la voie à la multiplication des contrats précaires. Et y, euh, ces ordonnances introduisent aussi un nouveau type de contrat précaire, qui s'appelle le CDI de chantier ou le CDI de projet, qui pourra être, être étendu à d'autres branches que la branche du bâtiment pour lequel il existe déjà. Le principe de ces contrats, c'est que ton CDI, bah, il s'arrête avec la fin du projet ou du chantier. Donc c'est une nouvelle forme de contrat précaire et pas du tout un CDI. Alors... Avec ces quatre points, vous avez l'essentiel de ces ordonnances qui réforment notre droit du travail, mais il y en a plein d'autres. Allez voir nos sources, par exemple, ils pètent le maximum d'une période d'essai, donc il y a plein d'autres trucs à voir. Et euh, toutes ces modifications, toutes ces réformes, ils la font euh, en, en pensant que casser les protections que donne le droit du travail, bah, ça va permettre de faire baisser le chômage. Et euh, on vous invite à regarder une vidéo qu'on a faite, d'ailleurs c'était Steph devant la caméra, où on démonte en parcourant 30 ans d'histoire de la science économique, on démonte complètement l'argument, il n'y a aucune preuve que baisser les protections du droit du travail fasse baisser le chômage, c'est de la foutaise, donc ils n'y arriveront pas, donc allez voir cette vidéo, et surtout faites passer le message, parce que ces ordonnances maintenant, elles donnent la réalité de notre droit du travail, et donc il y a plein de gens autour de vous qui vont être embauchés dans ces conditions, ou qui vont voir leur boîte changer les conditions de travail avec les accords d'entreprise, et font informer tout le monde, et nous, bah, on se revoit très vite pour une autre vidéo. Ciao les copains